Excusez-moi. Euh, C'est un papier de Brisa, et Toll qui ont évalué l'utilisation et la tolérance des bêta chez les patients qui ont des amyloses à avec atteinte cardiaque. Euh, concernant le, le background, euh, on a la notion et on constate en pratique clinique que l'utilisation de bêta bloquants euh, aggrave les instances cardiaques sur les cardiopathies restrictives comme l'amylose euh, parce que le débit cardiaque est dépendant de la fréquence cardiaque chez ces patients qui ont un volume d'éjection qui est faible et fixe euh, et qui ne varie pas avec les efforts et avec le, les stimulations neurohormonales. Euh, les bêta bloquants par contre peuvent être quand même indiqués chez ces patients pour d'autres pathologies comme une coronaropathie, comme des troubles du rythme, que ce soit supraventral pour du contrôle de la fréquence ou pour des troubles du rythme ventriculaire et dans certaines situations pour l'hypertension artérielle. Et les données dans la littérature sont pour l'instant relativement faibles. L'objectif de ce papier, c'était d'évaluer l'utilisation et la tolérance des bêta bloquants dans une cohorte d'amylose à avec atteinte cardiaque. Pour le design, c'est une étude rétrospective monocentrique qui a suivi entre janvier 2015 et juin 2020 euh, les patients suivis au centre de référence des amyloses cardiaques nationales euh, Alexandra General Hospital à Athènes. Euh, ils ont repris leur cohorte de patients sur la période de 358 amyloses à elle parmi lesquels il y en avait 236, ça fait 65% qui avaient une atteinte cardiaque. 53 des patients avaient un traitement bêta bloquant, ce qui représentait à peu près 20, 23% des patients. Et chez ces patients qui ont été suivis, 28, soit 53% ont maintenu le traitement bêta bloquant pendant toute la durée du suivi, et 25 patients, ça fait 47%, ont dû arrêter le traitement pour une intolérance. Quand on regarde les données générales de la cohorte, euh, c'est des patients qui sont en stade maillot clinique 2 à 3 en majorité, euh, d'âge moyen 64 ans, qui en termes de NYHA sont pour la plupart NYHA2, euh, qui présentaient une hypotension orthostatique dans 45% des cas. La pression artale euh, médiane était à 110 mm de mercure de systolique et sur les paramètres cardiaques biologiques, ils avaient un NT-pro. PNP euh, médian à 4900. Euh, et sur l'échographie, les épaisseurs euh, médianes de paroi étaient de 14 mm et la fraction d'éjection médiane à 50%. L'utilisation des bêta-bloquants chez ces patients, les indications d'abord 30% des patients avaient un bêta-bloquant pour de la fibrillation atriale, un peu moins de 30% pour une atteinte euh, coronaire. Et le reste des indications, c'était principalement de l'hypertension artérielle, ici en orange et de l'incense cardiaque à fraction d'éjection altérée. C'était euh, 15 à 20 chacun. Euh, les patients qui étaient sous bêta bloquant dans cette cohorte, 59 des patients avaient le bêta bloquant qui avait été introduit avant la découverte de l'amylose à elle. Et chez les patients, les 25 qui avaient dû interrompre le traitement par bêta bloquant pour une intolérance, dans 39 des cas, c'était de l'hypotension artérielle, que ce soit euh, orthostatique ou une hypotension euh, symptomatique euh, et dans 25% des cas, des exacerbations d'un sens cardiaque. Quand on regarde le profil des patients tolérants versus intolérants au traitement bêta-bloquant, on constate que, euh, en termes de classe Mayo clinique, c'est des patients qui sont plus graves. Ils sont décalés en termes de stade, plutôt en 3 et en 3B de la Mayo clinique Sur le plan cardiaque, leur niveau de dyspnée est plus élevé. Euh, il y a beaucoup plus de patients en stade 3 de la NYHA. Leur état général évalué par le performance status est aussi plus altéré, avec plus de patients en stade 2 et en stade 3. Et quand on regarde les biomarqueurs, il y a une tendance à un NT pro BNP plus élevé avec 5800 chez les patients qui ne tolèrent pas les bêtabloquants bloquants versus 3700 chez les patients qui tolèrent les bêtabloquants. bloquants pas de différence significative en termes de fraction d'éjection, mais une tendance à une fraction d'éjection plutôt plus basse chez les patients qui n'avaient pas toléré les bêta bloquants et une hypertrophie ventriculaire gauche qui est significativement plus importante chez les patients qui n'avaient pas toléré les bêtabloquants. bloquants. En termes d'introduction, il n'y a pas de différence significative entre les deux corps, tolérance, intolérance aux bêta entre le moment de l'introduction euh, si les bêta bloquants avaient été introduits avant le diagnostic de l'amylose ou après le diagnostic de l'amylose. Quelques petits résultats complémentaires. Les patients qui avaient toléré les bêta-bloquants dans leur corps avaient un taux de réponse euh, cardiaque à la, au traitement hématologique plus important, avec 87% chez les patients qui toléraient versus 27% chez les patients qui ne toléraient pas les bêta-bloquants. Et les patients qui ne toléraient pas les bêta-bloquants, qui avaient dû être interrompus, euh, lorsqu'ils avaient des IEC ou des ARA2 associés, ils avaient dû systématiquement être interrompus en plus du traitement bêta-bloquant, principalement pour l'hypotension. Et enfin, quand on regarde la survie euh, de cette cohorte, après un suivi médian de 17, quasiment 18 mois, euh, il y a 50% de patients qui sont décédés. Euh, et les patients qui sont intolérants bêta bloquant on retrouve une différence significative de survie avec un hasard ratio à 4 euh, qui traduit une mortalité plus importante dans cette population. là Concernant la discussion, les éléments, les forces de cette étude, c'est que la cohorte d'amylose elle est bien décrite c'est une cohorte d'un centre expérimenté qui a un haut volume de patients euh, et qu'ils ont dans leur dossier bien détaillé les indications les dosages, les différents types de bêta-bloquants qui ont été utilisés et le motif d'arrêt du traitement bêta-bloquant euh, les limitations par contre pour l'extrapolation le, et l'utilisation des données, c'est que c'est une étude rétrospective observationnelle euh, qui limite du coup l'applicabilité des résultats dans la pratique courante euh, et on reste sur le fait que les données sur l'utilisation des bêta bloquants chez ces patients avec des amyloses sont pour l'instant limitées dans la littérature, avec quelques données de cohorte, rétrospectives mais pas de données prospectives, euh, et la question indépendamment de est-ce qu'il faut mettre ou pas des bêta bloquants chez ces patients qui ont des amyloses, et est-ce que lorsqu'ils ont une autre indication de bêta bloquants, une coronaropathie, une fibrillation atriale qui nécessite du contrôle de la fréquence, des troubles du rythme ventriculaire, est-ce que le bénéfice du bêta-bloquant est le même que chez un patient qui n'a qui a pas d'amylose, ou est-ce que le, le traitement va être délétère euh, et justifierait de ne pas introduire ce traitement et d'utiliser des alternatives qui sont parfois avec des profils de sécurité euh, et des effets secondaires non négligeables, euh, mais qui sont peut-être mieux quand même que les bêta-bloquants. Donc en conclusion, les bêta-bloquants euh, dans cette cohorte étaient utilisés dans à peu près un quart des amyloses des patients avec une amylose cardiaque AL, euh, seule la moitié des patients avaient toléré le maintien de ce traitement. Les causes d'interruption du traitement étaient principalement l'hypotension et les exacerbations d'un sens cardiaque. Et ils retrouvent dans cette étude que les patients qui ne tolèrent pas le bétabloquant sont des patients qui sont à un stade plus avancé de leur amylose AL cardiaque et que c'est un, un indicateur de mauvais pronostic pour la suite. Voilà, je vous remercie.